Tu comprends en fait que les choses ne sont pas totalement en ton pouvoir. Toi, la seule chose qui est en ton pouvoir, c'est de, de faire au mieux. Ouais, exactement. Et le d reste, donner son maximum. ça n'est plus entre tes mains. Et c'est vraiment un truc... Alors, c'est pas loin d'être mystique. Et ouais, les copains, Jonathan Cohen a scientifiquement raison. Il serait proprement inutile d'essayer de quantifier votre importance individuelle dans l'univers. Elle tend infiniment vers le maître de tous les nombres, Zéro. À ce sujet, je vous propose de lancer un format revue de livres. Je pourrais commencer par Charles Seife, 0, biographie d'une idée dangereuse. Dites-moi en commentaire avec le hashtag Revue Cosmique. Okay. S'il n'y avait pas des gens pour te fournir de l'eau, de l'électricité, des compétences et des technologies, qui que tu sois, tu serais dans la merde. Sauf si t'étais Chuck Norris, évidemment. <rire> Mais de manière encore plus spectaculaire, certaines formes réelles existent seulement dans des dimensions décimales. Je te jure, ça, ça, ça. Nous, on est en 4 dimensions, non Si t'as vu ma précédente vidéo, oui, sinon Go, c'est rapide, gratuit et inspirant d'après les spectateurs. <rire> Mais c'est faux. Aïe. Mais et, et, comment c'est Hebu Bah, parce que, hein Mais euh, quel rapport, mon con Oui, oui, il est là, oui. Il a une belle tête de vainqueur. En fait, ce paradoxe a fécondé l'esprit de chercheurs qui ont découvert que c'était pareil pour une organisation humaine et ils ont mis en évidence un autre concept apparemment contradictoire la contribution individuelle tend vers zéro En fait, la somme des contributions n'égale jamais la production totale C'est soit trop, soit trop peu Avant de donner l'exemple, je me dois de dire que Richard Dawkins est considéré avec cet ouvrage comme le plus important contributeur à la théorie de l'évolution depuis Darwin Ah, et c'est lui qui a inventé le mot même, mime c'est notre dû à tous quoi. Pareil, si vous voulez une revue de son ouvrage, c'est en abonnement, like et commentaire hashtag revue cosmique qu'il faut me le dire. Concrètement, il suffit pas de choisir, comme c'est affreusement à la mode, les meilleurs d'un domaine pour le dominer. Il faut encore une alchimie particulière entre ces meilleurs. L'illustration la plus flagrante sont les clubs Qatari, Manchester City et PSG. Les deux clubs dépensant le plus au monde, respectivement premier et deuxième en 2020. Il leur a fallu une bonne dizaine d'années pour briller, et encore, nul ne peut affirmer qu'ils étaient les meilleurs quand ils ont gagné. En fait, il ne suffit pas de prendre les meilleurs éléments pour gagner. Même si les meilleurs peuvent faire gagner, là n'est pas la question, cher fils de pute. L'humilité ne veut pas dire se faire plus petit qu'on est, ou rabaisser ses accomplissements ou ses qualités personnelles pour avoir l'air plus gentil ou plus acceptable. L'humilité signifie connaître sa valeur dans les contextes dans lesquels on est amené à évoluer. Cela implique de comprendre et d'intégrer la notion de hiérarchie si décriée de nos jours. Pourquoi croyez-vous que malgré sa puissance, la confiance que vous avez devant votre miroir avant de sortir de chez vous, vous quitte dès le seuil de la porte franchie Parce que chez vous, vous êtes un maillon important de la chaîne de pouvoir, par définition. Déjà car elle est probablement très petite cette chaîne de pouvoir. Et puis aussi parce que vos proches vous acceptent malgré ce qu'ils peuvent verbaliser. Et vous comprenez votre valeur à leurs yeux quand quelque chose vous menace ou les menace. Vous bénéficiez de ce que Dawkins appelle la bienveillance génétique de nos proches. Bon, nous bénéficions, mais moi je le sais depuis, frérot Alors, tu la boucles, tu t'abonnes et tu cliques la cloche, s'il te plaît, merci Bonsoir Paris Jumeaux, parents et frères et sœurs forment le trio de tête des gens les plus bienveillants avec nous par essence. Mais dehors, c'est la jungle Personne vous valide a priori, personne vous veut du bien a priori, personne en a quoi que ce soit, tra... quoi que ce soit, bah voyons. Personne en a quoi que ce soit à foutre de vos gueules a priori. Et tu fais pareil, et c'est normal. Comment s'appelle le vendeur à qui t'as acheté ta bouche tout à l'heure Bah, à 90%, vous savez pas. Ils s'en foutent comment ils Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais plutôt du soin qu'ils apportent à la recherche de leur propre intérêt. Nous ne nous en remettons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. Attachons-nous à nous défaire de la glu du marketing contemporain qui nous fait croire que l'on peut tout être et qu'on est des gens super sans avoir à rien faire d'autre qu'acheter leurs produits. C'est l'heure de la pause oui. Ok, c'est parti, let's go Comme on le disait, la communication dominante de notre époque repose sur la valorisation artificielle du consommateur. Un peu de bon sens nous ferait nous souvenir que celui qui te flatte a, dans ce cas-là, un énorme intérêt à ce que tu te sentes mieux en sa présence. Ou du moins après avoir payé son service ou son produit. Quitte à mentir éhontément pour parvenir à ses fins. Seul un enfant peut tout devenir, car il n'est que potentiel inexploité. Potentiel qui définit aussi les limitations individuelles. Ce qu'on appelle dans le langage courant les capacités, qui, elles, sont quantifiables. Votre fils a d'excellentes capacités qu'il n'exploite pas. Il bavarde énormément et est très dissipé. Sa discipline est à revoir. Tous ceux qui ont entendu cette phrase, c est, c est, On se connaît, la vérité, on se connaît. Lâchez un commentaire, on va monter un gang. Eh oui, eh oui. Quoi qu'on en dise, le QI reste un indicateur fiable. Le meilleur qu'on ait pour l'instant, en tout cas. On nous vend le mythe de Peter Pan, en fait. Neverland, où tout peut advenir, mais où rien n'advient jamais. Si tu veux devenir quelque chose, tu dois sacrifier d'autres choses, c'est logique. Mais le prix que les enfants kidnappés par Peter Pan payent est d'abandonner la possibilité de devenir adulte. D'ailleurs, Peter Pan me fait plus penser à Staline qu'autre chose. Mais bon, on en parle en commentaire les paracopains. Merci Si tu organises ton talent de manière diligente, alors avec un peu de chance, tu pourras devenir quelque chose. Et si tu es très organisé, très talentueux, très diligent et très chanceux, Peut-être que tu pourras devenir plusieurs choses Alexandre Astier, Léonard de Vinci, Elon Musk Ryless motherfucker Mais en attendant, pour vous et moi, faut faire des choix Et pas se laisser embarquer par les mouvements lancés par une poignée de connards pleins aux as. Comment faire les bons choix si on est déjà persuadé d'être le meilleur Ou de pas avoir besoin de changer, ou de pas en avoir la capacité Et comment choisir quand les options sont infinies Bah certains ne choisissent jamais, et c'est pas beau à voir D'autres choisissent très tôt, d'autres un peu tard, mais la plupart ne choisit pas la plupart des gens ne font que réagir à leurs pulsions, à leurs émotions, aux appels des médias, de leurs proches, et même de parfaits inconnus, ce que sont les politiciens et les médias, je le rappelle, c'est cadeau. D'ailleurs, euh, petits extraits de conneries prononcées ou faites par des médias ou des politiciens, allez, cadeau. Et jingle. Combien coûte un pain au chocolat Jean-François Copé. <rire> je pense que ça doit être aux alentours de, de, de 10 ou 15 centimes d'euros peut-être. Non, oh non Vous avez aimé Beaucoup aimé. On vous a vu faire le tour du stade, on vous a essayé de vous faire signe. Ouais, moi perso, de là où voilà, euh, ouais. vous Voilà, c'était impossible. Pouvez-vous nous dire combien coûte un ticket de métro euh, 4 euros et quelques you, be proud of you because you can be do what we want to do. L'humilité nous remet à notre place. L'humilité, c'est ce qu'on ressent quand on est face à la montagne, à la mer, ou n'importe quel époustouflant paysage de... Gaïa, la grande terre mère nourricière. Pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh. L'humilité, c'est ce qu'on ressent quand quelqu'un nous explique quelque chose qui, d'un éclair foudroyant, illumine notre esprit. C'est ce qu'on ressent quand un bébé dort dans la pièce dans laquelle on vient d'entrer, et qu'on passe en mode ninja furtif. Ou quand Lionel Messi fait ce que lui seul sait être. Non, désolé, nous ne sommes pas tous égaux. Et c'est pourquoi il est important d'être équitable. On en reparlera. L'humilité est la grande sœur de l'admiration. Quand bien même on arriverait au sommet de la valeur humaine. Musk, Einstein, Bezos, Socrate, Curie... Euh. Il reste une infinité de domaines que l'on ne connaît pas, que l'on ne maîtrise pas et qu'on n'aurait de toute façon pas le temps d'explorer. Il est fascinant, presque drôle, de remarquer à quel point des pseudo-starlettes de YouTube, TikTok ou n'importe quoi, cela joue comme si elles avaient unifié la relativité générale et la mécanique quantique. Pendant que de l'autre côté, Elon Musk vient d'annoncer qu'il vit maintenant dans un conteneur à 50 000 dollars avec toute sa famille. Il dispose de plusieurs milliards, alors pourquoi Pourquoi pas un mini-pays en or avec de la coke et des putes et des Ferrari Pourquoi les enfants de Steve Jobs et Bill Gates n'ont pas eu droit aux nouvelles technologies dans leur enfance pourquoi Bill Gates a dépensé 30 millions dans un manuscrit rongé par la poussière et la, et la crasse ayant appartenu à un vieillard italien d'il y a 500 ans À mon avis, avis. avis c'est parce qu'ils font preuve d'humilité. Ils savent que, quels que soient tes accomplissements, tu ne restes qu'un microscopique élément dans un ensemble infiniment complexe et infiniment vaste. Le rêve du citoyen médian aujourd'hui, c'est de fonder une entreprise qui marche, la revendre à 35 ans, puis prendre sa retraite. Ok, mais euh, je sais pas pour vous, mais moi, euh, au bout d'un jour sans rien faire, déjà je commence à m'ennuyer vénère. Genre euh, je lance des objets en l'air pour voir comment ils vont faire, enfin je m'ennuie quoi. Les vacances c'est cool, mais tu vas faire quoi Six mois Un an Peut-être deux Ok, et après Et après Pourquoi ils se sont pas arrêtés tous ceux-là qu'on a cités là Tiens-toi bien, accroche-toi à ton siège, décollage imminent, décollage imminent, super parti, let's go Parce que l'argent est un sous-produit. L'argent est un sous-produit. C'est le sous-produit de ta valeur ajoutée dans le contexte dans lequel tu évolues. Je bois une petite lampée de flotte quand même. Et même un petit peu de café. Oh là là, quel plaisir. Le segment qui suit n'est pas sponsorisé par Doliprane. Euh... Ah ouais... Ok. La grosse différence entre les gagnants et les perdants... Si, si, ça existe. Ici, vous n'aurez jamais de médaille de consolation, que ce soit clair. Si vous avez perdu, améliorez-vous. C'est tout. Donc la grosse différence c'est que les gagnants sont réguliers. Si tu deviens athlète 30 minutes par jour pendant 30 ans, tu niqueras tous ceux qui l'ont pas fait. Tu seras bien meilleur qu'eux en fait. Et tu n'auras pas à rougir devant ceux qui l'ont fait non plus. Parce que c'est extraordinaire une telle consistance. Cet outil m'a permis de me rendre compte que l'humilité me mène infiniment plus loin que la motivation. Allez, bougeons-nous tous ensemble. On va bien réussir à faire quelque chose de beau pour chacun. Ne te fais pas si petit, tu n'es pas si grand. En fait, maintenant, si tu cliques pas la cloche, j'ai vite... Si tu vas la cliquer, cette cloche. Bah, allez, j'ai tout fait, là. Attends, mais comment ça, j'ai tout fait, les c'est... Bonjour, je vous demande de vous abonner. Eh, mais gros, c'est incroyable comme geste. C'est un geste de... ouf. Tu sais, Bah, clique la cloche. Voilà, c'est long, c'est long. Ouais, un enculé de Peter Pan, quoi. Allez, et euh, euh voilà. Voilà. <rire>